Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger l'économiseur d'écran d'iOS 7 sur votre Mac. Pour commencer, ouvrez votre navigateur internet. Allez sur ce site-ci, le lien sera fourni dans la description. Cliquez sur Download. Votre économiseur d'écran est en train de se télécharger dans cette fenêtre. Vous pouvez fermer la fenêtre du site. Ouvrez le point DMG obtenu à la fin du téléchargement. Une fenêtre comme celle-ci devrait apparaître. Cliquez sur « install iOS 7 screensaver.app » et cliquez sur « Ouvrir ». Ce message, vous devriez avoir un message indiquant que l'économiseur d'écran a bien été installé. Cliquez sur « OK » et fermez les fenêtres. Cliquez tout en haut à gauche sur la petite pomme d'Apple et cliquez dans « Préférences système ». Allez dans la partie « Bureau et économiseur d'écran » et cliquez dans la partie « Économiseur d'écran ». Dans la partie « Autre », vous devriez avoir « iOS 7 Low Screen by Body Soul ». Cliquez une fois dessus. Et maintenant, nous allons le tester. Comme vous le voyez, cet économiseur d'écran ressemble exactement à celui d'iOS 7. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine. Ciao